Hop la guys, roule ma poule Bonjour à tous et bienvenue donc pour le premier événement donc de la girobalade culturelle. Aujourd'hui nous allons faire une petite balade de 20 km euh, donc avec un certain nombre de wheelers. Euh, nous aurons la chance de visiter le pays de Hanau et euh, de visiter aussi le refuge fortifié de Dossenheim sur Zinzel. Mais avant de commencer, je vais vous présenter donc les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Salut c'est Arnaud Salut c'est Yannick Olivier Pierre Et Bruno. Et nous avons en fait un participant très spécial si je puis dire entre amis la vache. Marguerite. Et on va manger une glace. Mmh. Elle est très bonne, la glace. Ça fait maison, hein. Mmh, la petite glace noisette, c'est bon ça. Tu fais une glace sur ta GoPro <rire> <rire> Alors, t'as déjà tout mangé J'avais pas. <rire> Elle est trop bonne. Cette boucle d'une vingtaine de kilomètres au départ de Dossenheim va nous faire emprunter la piste cyclable qui relie Neuvilleur-les-Severnes à Buxvillers avant de terminer notre périple en passant par la colline du Pastberg et être à l'heure pour la visite du refuge fortifié. Cette piste cyclable, c'est une ancienne voie de chemin euh, qui date euh, entre 1700 et 1800. Je ne peux pas être précis, je suis désolé, je me rappelle. <rire> Réalisé en 1877 et opérant pour les trains de marchandises jusqu'en 1989, cette ancienne voie ferrée permet de rejoindre Haguenau via Pfaffenhoffel. Donc en fait, il disait que ça lui fait mal au c*****. Alors on va vous montrer comment il rebondit. <rire> C'était rigolo Les bonnes prunes d'Alsace mmh. Cette partie du chemin, c'est la réserve naturelle de la colline du Bastberg, un promontoire calcaire qui culmine à 326 mètres d'altitude en retrait du piémont Vosgien. Il abrite un écosystème méditerranéen unique en Alsace du Nord et fait l'objet de nombreuses légendes autour des sorcières. C'est sans doute pour en conjurer le sort qu'une imposante croix y a été érigée depuis les années 50. Alors Pierre, c'est Choli Yo, c'est chouli la tasse. Et pire, la chute c'est maintenant. Hein. <rire> non, je vais attendre un peu. C'est pas maintenant la chute. Damien. Damien est pas là. Hey les wheelers, ça va Alors Arnaud, le off road. Tout se passe bien, franchement jusqu'à maintenant je suis encore entier, toujours en vie. Ah ah, je faire ça, j'ai une maison F Ça passe. <rire> À présent, nous avons terminé notre balade et nous allons rejoindre Daniel Hefner, la personne qui va nous faire la visite du refuge fortifié de Dossenheim. Alors, ça roule ma poni Vous allez visiter un site exceptionnel. Il n'en existe pratiquement plus en Alsace de nos jours. Il aurait été trop long de vous mettre l'ensemble de la visite dans cette petite vidéo, tant M. Hefner a été généreux dans les anecdotes et passionné dans sa volonté de transmettre le sens et le contexte d'une telle architecture ici, en Pays de Hanau. C'est pourquoi on vous fait un rapide petit point culture en vous invitant néanmoins à venir vous rendre un jour au refuge fortifié de Dossenheim sur Zinzal. Autour du XIe siècle, l'Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique et est composée d'une multitude de territoires qui se font régulièrement la guerre. Les chevaliers sont si violents à l'époque que l'Église impose dans tout l'Occident chrétien médiéval des règles pour pacifier les relations entre seigneurs et protéger les plus faibles. On appelle ça la paix de Dieu. L'une de ces règles est que les églises, dans un rayon de 30 pas, sont considérées comme des sanctuaires, des zones de refuge où il est interdit de se battre. Et c'est ainsi qu'un peu partout en Alsace, des cimetières fortifiés, Kirchhof, sont construits pour protéger les villageois et leurs biens de la violence féodale. Au fil des siècles et des progrès techniques dans l'art militaire, le refuge fortifié perd sa fonction de refuge et se transforme en petit village de plaine. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode avec un peu de culture, une pointe de poésie et surtout l'envie de vivre avec vous de nouvelles aventures. Si ce genre de format vous plaît, on vous invite à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo et à la partager. A très bientôt, hop la guys et roule ma poule.